Tout le monde les petits blabfis, j'ai... Que vous avez bien suivi Vous allez voir une game incroyable Vous allez voir une game délicieuse Vous allez voir une game qui va faire beaucoup de bien C'est tout simplement la game onyxia de l'année Alors la game Onyxia de l'année Vous allez me dire Waouh elle va être incroyable cette game Si c'est la game de l'année Non non c'est la game onyxia de l'année <rire> Il y a le mot onyxia il est important Parce que je fais une game Onyxia par an Mais c'est celle-ci Et elle est dingue Alors euh, Instant Gaming Ah oui Parce que là vous voyez derrière moi Quelque chose d'incroyable Un minuteur comme ça Dans 17 jours Le monde, le monde va disparaître <rire> 17 jours 23 h 46 minutes Et 15 secondes. 14 secondes. Il y a un petit lien dans euh, les commentaires euh, description de la vidéo. Vous cliquez dessus et ça vous emmène ici. Euh, ça vous permet tout simplement, et vous le savez maintenant, de gagner un jeu gratuitement. Vous écrivez le titre d'un jeu. Donc vous avez le lien, vous cliquez, ça vous emmène là. Euh, si vous n'avez pas d'idée, vous cherchez un jeu cher. Là il y a FIFA à 51 euros. Est-ce qu'il y a plus cher que ça Bah ben là, 76 euros, le FIFA 23 Ultimate Edition Xbox One, Xbox Series X. J'aime ouais, j'ai mis ce clic? Voilà. Je clique sur participer. Et à la fin du mois, peut-être que vous allez tirer au sort et gagner ce jeu. Vous allez me dire, ouais, oh, mais moi, je veux pas jouer à un jeu de football. Oui, mais tu le revends. Tu le revends, tu l'offres à quelqu'un. Alors, évidemment, vous avez le droit aussi de choisir un jeu que vous avez envie de gagner pour vous. En tout cas, ça vous prend 5-10 secondes pour gagner un jeu gratuitement. Ne pas le faire, c'est quand même un petit peu dommage, je trouve. Et sinon, vous pouvez vous balader sur le site et voir toutes les réductions qu'il propose. Voilà, il y a du moins 27, du moins 44, du moins 35, du moins 28, du moins 22, moins 20, moins 43. Bref, il y a euh, plein de réductions sur tous les jeux et toutes les consoles. Donc, c'est hyper, hyper intéressant. J'espère que la vidéo vidéo va vous plaire. Euh, J'espère que vous allez faire plein d'achats sur Instant Gaming sur ce bon visionnage. Asfaut avoir le token au début. Snid j'aime pas trop. Après il y a Onixia, elle a beaucoup d'armure. That's c'est Onixia. Juste pour uh, l'armure. C'est un peu bizarre comme perso. On va prendre Onixia pour l'armure. Ça marche avec Naga, Onyxia Avec le Pachemar. Salut Citro, hello hello. Ouais bon c'est pas grave. Hein. J'avais une belle compo en tout cas. Voilà Macaron bah, c'était pas bon. Juste c'était pas mal. J'aime pas dans un spot où il n'y a pas les combinaisons. Genre. Démon sans Murloc. Euh, Mecha avec Uran. Dragon sans Murloc. Il n'y a pas vraiment de combinaison pour moi autant euh, prendre de l'armure il, il est de 20. Là il y a Mecha et Mecha et Bait ça peut être pas mal avec leur volet il a un mecha, il a gagné contre un mecha, ça veut dire qu'il a eu 1-2, encore perdre <rire> Non, va encore perdre. C'est quoi la combinaison démon-murloc Bah c'est démon sans murloc, dragon sans murloc. Ah c'est le début, Bobin. Hein. Mais c'est gentil, merci. Merci de le remarquer. Content de voir. Est-ce que tout se passe bien? Oui non. Oui parce que je suis à 43 non, Parce que j'ai pas de ral d'agonie. Moi je veux des ral d'ago pour la, pour la, proche, la quête. Pour d'après. Euh, Robum, j'aime pas pour la raison que j'ai cité tout à l'heure. Hein, c'est que ça marche pas avec les quêtes dans cette méta. Après, j'ai que du déchet. Donc je pense que je vais faire gros ça et ça. L'important, c'est de jouer des serviteurs. Ou la 3-3 Ouais ça, ça c'est un peu meilleur en stats Je joue la 4 créa Je préfère faire ça comme ça euh, vous vous La mère découverte elle s'active Comme ça il y aura Tout le temps égalité non j'imagine Peut-être pas avec les 2-2 deux -deux, en vrai Peut-être pas avec les 2-2 deux -deux. Ah, Pas égalité des bêtes ou des dragons, laisser mourir des serviteurs alliés, ça, ça marche bien avec la quête l'arme du crime au menu plaisir euh, je passe pas spécialement un perso qui va forcer Murloc je pense que je le laisse de côté c'est avec les chats c'est cool mais... vrai plaisir que de vous voir à l voilà je vais acheter au rebut mes partenaires je pense On va acheter un Crée de guerre. Ça, c'est en deux tours, on le fait. Hein. <rire> Presque. Après, la quête n'est pas très bonne. Quoi. Là, la quête est meilleure, mais c'est plus compliqué à réaliser. J'avoue que je... Je sais pas trop. Ouais, la quête est un peu... Je pense que la quête est assez difficile là. Donc je vais prendre ça. Il fera toute la différence L'entraînement mène à la perfection Ouais ouais les cris de guerre c'est un peu chiant pour les déclencher C'est vraiment le souci Là je pense qu'on gagne non Pas sûr en vrai euh, Je fais comme ça Vous pouvez encore renverser la vapeur Ok. Bon travail. Continuez sur votre lancée. De cinq, incroyable. A combien de créa Bref, là on n'a pas de Raldago, c'est problématique. Hein. Parce qu'on a 15, une seule 3-1. Ah non, une, la 3-1 amène la 3-1. Donc on a 2-3-1. <rire> c'est ça. Vengeance 4. On a 4 et 4. Donc on a... C'est pas mal, on a une 6-1 supplémentaire. Au moins. Euh, et en termes de créatures morte, on est à 7 plus 2-9. Voilà en deux tours. De toute façon, c'est une game où on peut aller chercher la taverne 5, je pense. Il y a Bran, il y a Ebet. Ouais. ouais je sais pas, parce qu'on voit aussi s'il y a qu'à Ah mais il a les petits, les petits loups, c'est bon ça. Hein. Ok, ok. 12 sur 18. On peut peut-être... De toute façon, on va acheter un truc là. Euh... Non, je vais roll, je pense. En vrai, on peut peut-être acheter Brobissa parce que... C'est pas très cher. Allez-y, engagez une de ces recrues. Oh, ouf, hein Faites ça. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez voilà une pièce pour le dérangement. En fait, le... faut le vendre lui en vrai. Ah non, faut le vendre dans le prochain tour. prochain tour on va up euh... là on cherchait Pachemar on cherchait les gros booms cherchait des combinaisons aussi il va y avoir des combinaisons statistiquement et ouais Pachemar était vraiment super fort et euh... bah, gros boom ça faisait une ça faisait un 5 au prochain tour je sais pas si le tracker il prend en considération la quête pas sûr Ah j'ai l'impression que je suis un peu derrière quand même. Bon ça, ça va faire plus ou moins égalité. Ouais je vas prendre en considération la quête quand même. Bah hop Ça hein. ah, c'est pas mal quand même déflecto avec euh, présence diabolique. Pas que ce soit tard. Il y a sûrement un play où on achète aussi la 2-1 qu'on met à l'extrême droite. Ou alors on roll. Ou alors on laisse tomber ça, mais pff, je, sais pas pour... ouais. non, je... je pense que c'est ok. Euh, c'est ça. Ah, en vrai, on peut. Oblige le pas à aller à l'extrême droite Ah je suis obligé hein La quête qui veut ça désolé les petits loups Je hein. rien moi monsieur le juge <rire> Tu joues au jeu de l'extrême droite <rire> De l'extrême gauche aussi Bon c'est franchement pas dingue, mais on a rien, donc c'est pas comme si on avait vraiment le début de quelque chose de puissant. On a le début de rien, donc euh, faut bien un début. Hein. faut bien un début. Elle est vraiment horrible cette quête, hein, pour le coup. Hein. C'est une des pires. C'est vraiment une des pires. On va aller chercher euh, un peu plus près des étoiles. va bah, faut choisir maintenant casseur peut-être après j'ai pas envie de mettre casseur à l'extrême gauche parce qu'il va il va manger en vrai je peux le mettre à droite sur ce tour à droite du deflecto vu qu'il sert à rien si ce n'est un rip-hop ouais le choix est correct c'est boa ou casseur, hein. c'est pas Goldrin dans ma tête. Je pense que c'est casseur. Après casseur c'est faible. Hein. En fait casseur, c'est une carte qui est assez faible. C'est un peu comme l'ardeur. C'est soit une carte qui est forte en doré ou avec Baron. Comme l'ardeur c'est fort qu'en doré quoi. Sinon l'ardeur seul c'est pas très bon. Fait rien même. Donc, casseur seul c'est pas très bon. Mais en même temps on est à 39 Je pense que c'est ok. Rien qu bande de mais j ai j ai quand même je l'ai un d'eux si je la mange pas. Est-ce que je mets lui à droite Non, en vrai, on va mettre bout à droite. Ça va que lui on le de hein, toute façon. On joue texturé. Euh... Boa, t'aurais pris Boa Pour quelle raison Ouais Je vais pas tenter le diable, franchement, c'est toujours bien un petit poison. Quoique. Non, en fait, non. <rire> en fait, j'ai changé d'avis, finalement. De toute façon, j'allais le manger. Ah, ça m'ennuie de, de geler deux mauvaises cartes. Oh, il est devant ce vilain. Oh, il a attaqué first. Why? Why? Oh, pas mal ça. Pouf! Non. Pouf Oh non pas là À droite Oh non c'est la gauche ça Pouf Ah oh, ça suffit pas, quelle tristesse. C'était <rire> devant. C'était marqué devant Zut. C'était marqué devant. ce ah bah, Ça va, ça va. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Oh ça. En vrai de toute façon je vais sûrement manger la 5-5 Galère C'est hein. galère hein. ah là là. Après Baron c'est une carte rare Donc difficile à trouver Mais bon une carte rare J'aurais pas craché sur un deuxième déflecto, un ennuyo, un taunt, un. Mecaro. Voilà. Je joue pas tant de choses, hein, mais. Ara, peut-être qu'Ara, j'aurais. Oui, si Ara, je pense que c'est jouable. Ouais, Ara, c'est sûrement jouable. Oh là. Displacement, non Putain, mais le gars, il peut mourir, quand on se fait. Oh non Je crois qu'il survit vilain 17 hein j'ai compté Ah là là je suis jamais les gens moi je suis trop sympa à ce jeu je suis pas un tueur. Mieux mieux mieux mieux votre... mieux Mieux, mieux, mieux. Mieux, mieux mieux mieux celui Oh, j'avais oublié ça. Je crois que je préfère Ara que Kangor. C'est vraiment rigolo, là, parce qu'on me propose vraiment des choix de, des choix de vie, hein, si je peux dire. Des choix de vie. <rire> ça, fatigue. Ara ou bah, Je pense que Ara c'est mieux. De toute façon, je vire le Raldago. Timara, ouais, moi je suis Timara. Je le mets à l'extrême gauche, je lui donne un peu de stats. On veut ça à droite. Ouais, en vrai, c'est cool. L'avantage du Hara, c'est que je peux lui greffer un, un Predator dessus. C'est pas mal. Et non pas une Bourbissa. Ah, le murloc il doit dire eh, Je suis encore là moi <rire> En même temps t'es un 11-9 quand même C'est énorme Je pourrais virer euh... enfin, En fait je pourrais mettre déflecto à droite Mais juste pour le peu de stats que ça rapporte Je pense que c'est pas très intéressant Ah ah Le placement était Pixel comme vous dites les jeunes Boum Oh là là Pouf à la Tavish <rire> Le sniper Tavish quoi Ah vilain Ah je perds quand même hein mais... Quoique quoi que... On plein de rip-hop quand même Voilà Les 3 un à Pouf Ouais c'est pas si mal mais... Engager ce serviteur vous permettra d'en fusionner trois. mets pas le reset de chez 3 à la menace répliquante, non je peux pas. Et tu sais pourquoi. Enfin, je vais te laisser deviner. Et si tu sais pas, tu dis bah fichou, j'y arrive pas. Aide-moi. Mais je te laisse deviner, ce sera mieux je pense pour toi. Ah je vois ce que vous voulez faire. Faire ça. Bon le board est pas génial, mais bon. Si vous à en tête. Durée de vie sans vieillissement quoi. C'est important de roll. Plus on roll, plus on trouve nos cartes. Faut cliquer, cliquer, cliquer, cliquer, cliquer. Les rolls c'est jamais perdu. Ça augmente juste un peu votre probabilité. Chaque roll va augmenter votre probabilité de trouver votre carte. Donc euh, c'est important de roll. On pas en début de game hein mais. On pourrait tuer Brad si, euh, Baron s'il vous plaît. Cordialement. Oh. oh les héroïnes c'est une horreur ça non <rire> En vrai il a pas beaucoup de puissance mais.. Il a un board méchant quoi Vang et moi Bon ça va, ça tombe pas sur la mama. Oh là là le 3-1 Pouf <rire> J'adore cette 3 -1. Ah bon ça va faire égalité ça Ok Doc -key. Un board de scammer ouais c'est un peu un board de scam Bah quand tu joues Boa Doré a priori c'est. C'est que t'aimes pas le jeu hein T'aimes mais en même temps t'aimes pas le jeu Je pense que je peux ennuyer quand même sur Rocasseur Moi, j'suis pas obligé. Que vaut mieux attendre avant de jouer. Ça je prends. Là je dis oui. Ça, ça te donne quoi Ouais, ça, on s'en fout, faut roll, hein. roll. Roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll. Il n'y a que le roll qui, qui compte dans ce jeu. Bon, euh, euh, qui me demandait d'ailleurs pourquoi j'achetais pas la 3-1 C'est hein « Je suis un mec sympa ». Ara. Ah, c'est pour Ara, exactement. Tout à fait. Parce que le Ara, il proc qu'il un râle d'agonie. Donc, il faut pas avoir d'autres râles d'agonie. C'est pour ça que c'est parfois un peu compliqué quand tu joues. Euh... Euh, comment ça s'appelle euh, Goldrin tu vois, parce que parfois t'as Goldrin Et tu vas pas forcément jouer Ara Parce qu'en fait t'as déjà une belle savana Ou un beau clan des rats et t'as pas envie de les virer Avec Mecha c'est moins dérangeant Mais c'est pour ça qu'en en amont Il faut éviter autant que faire se peut De greffer des menaces réplicantes Si t'as envie de jouer casseur Omega Bon en général tu sais pas à l'avance si tu vas jouer casseur Mais Là je protège mon casseur hein, C'est important Jamais il y a un cleave on sait Jamais Bon ça me manque d'un petit baron Parce qu'en termes de stats je suis un peu ré, un peu ré Ouais, J'ai pas un board nul mais Ah zut ça Ça devrait faire perdre Bon c'est un matchup où les 3-1 accomplissent pas grand chose En général les 3-1 accomplissent pas grand chose en late mais dans tous les cas, c'est pas si loin. Hein. Ouais, c'est pas si loin. Hein. Oh la la! Pouf Je vais finir par adorer ce perso nul. Oh, par contre, on va arrêter d'être 5 là, s'il vous plaît. Vous vous bien. Voilà, il faut pas Et voilà qui commencer pourrait. à envisager des casseurs dorés des choses comme ça. Une recrue, tant que vous le ok loki Oh lui il y a 6 murlocs, jumeaux maléfiques, Il va rester à 6 Créa Ah on va quand même faire ça <rire> Les 3-1 <rire> pas grand chose Capa ah, vrai, ouais, là, ben là, elle est bien tombée. Hein. Non, mais c'est normal de ne pas trouver Vaillefendre. Ça, il faut se mettre dans la tête que c'est normal. C'est une carte rare, donc difficile à trouver. À force, ça va rentrer. Hein. Et Parce que si vous le dites, ça veut dire que vous le pensez. Et c'est vrai que quand je trouve pas mes cartes, vous dites souvent « Ah, t'as pas de chance, t'as pas trouvé tes cartes. » Il y a une différence entre trouver une carte taverne un 5 ou 6 et trouver une carte taverne un 3 ou 4 ou 2. Donc, une carte rare est... Bah, par définition, difficile et rare à trouver. Donc euh, là, ne pas trouver baron, on est dans une statistique existante. Alors si euh, la game dure encore 2-3 tours, même 2 tours, et que je trouve pas baron, là, ça va commencer à être gros. Mais Là, bon, je... ça fait 3 tours, c'est pas si grave. 3 ou 4 tours. 4 tours peut-être. Donc faut pas être frustré par ça, parce que sinon, vous allez avoir la frustration pour le baron, pour un bran, pour un une mama, un crocodile, hein, plein de choses. Vous Bon, on peut manger à ras, c'est un peu problématique, mais. J'espère pas. Il y a des plus ou moins durs que d'autres à trouver qui sont du même taverne Non. On peut gagner. Normalement, quand tu lock, on a un bon match-up. Bon, peut-être que ça sera mieux avec Baron plus tard ou Aradoré, mais. Euh... Ça, c'est un. Ouais, c'est nice. Murloc, c'est le. notre meilleur match-up. Enfin, quand on joue euh, cet archétype-là, archétype euh, mecha, on aime jouer contre Murloc. Et Murloc n'aime pas jouer contre mecha. En général, même s'il a plus de stats, nous on a la résilience pour nous. Euh... À gauche, à gauche Pouf Oh non J'ai dit à gauche Oh non Les gars Les gars, vous abusez sur les hits là. À la fin, vous avez abusé. Dommage. Non non c'est pareil mais c'est taverne 5 c'est itération légère Enfin tu vois il y a taverne 6 c'est 7 itérations Taverne 5 c'est genre 9 itérations quelque chose comme ça Donc tu vois c'est ça devient une carte rare Si tu considères qu'il y a commune, encore rare etc Oh ça existe ça en vrai Franchement, je suis pas sûr qu'il faille acheter ça. De toute façon, il va attaquer qu'une fois. En vrai, euh... Nope. En vrai, je dis non. Par contre... Ah ouais, non, mais ça sert à rien de jouer ça contre lui. Non, alors là, il faut vraiment aller droit à l'essentiel. Hein. Très très important. C'est un truc que vous faites pas assez, ça. Ah, là, j'ai des choix. Euh... Je pense que Mekaro est meilleur que, que Gresso. Après Gresso il a le, le petit scale qui est quand même assez sexy. Que lui, il est fort. Il a gagné un gars mort. On oh, va bah chercher euh, nos cartes-clés. On va chercher nos cartes clés. Faut roll, faut roll, faut roll. La 2-8. La 2, -8, la 2 -8, elle marche pas. Je peux pas jouer Ara. Je peux pas jouer Fury des Vents sur ce board. Et tu sais pourquoi. Pourquoi Parce qu'il y a ça. Et puis que je m'écrase dedans, tu vois. Bon, fallait attaquer first, a priori. Je pense qu'on est. Bah, on n'est pas forcément mort en vrai. Parce qu'on a quand même un peu de résilience. Faudrait que ça, ça tape à gauche. Ah non, à droite, je suis bête. Ça, ça peut taper à gauche. Nice. Un life. À gauche. Nice. <rire> ok, il connaît que la gauche comme mot. Ok. Euh, on va perdre ici. On peut se faire scam en vrai. C'est possible. Oh, je pense pas à 26 On J'en a les 3. Hein. <rire> pas très bien taper quand même Ok Nice Euh... Non Je peux pas assis On a pris un peu de stats Ah non il s'est fait, cho fait euh, choper Bon bah roll roll roll hein De toute façon on vise le top 1 nous hein. Et pour top 1 il faut roll hein. si, vous si vous acceptez des choses comme ça vous allez jamais faire top 1 Et c'est pour ça que c'était bien d'être haut en PV on prend les pièces et on vire Gresso. Gresso ça donne un peu de stats sur ce tour. J'accepte la stat, je crois. On va roll. roll. Roll, roll, On peut ennuyer au sur casseur au prochain tour. On parlait de Boubou Fury devant. Boubou furie des ventes. Ouais, ah mais fallait acheter la créature d'abord. Non mais. Pas de sens. Non c'est pas assez sensé pour moi. Bizarre de garder Gresso si tu veux top 1. Bah je donne plus 2, plus 2, plus 2, plus 6. Ou plus 4. Ici. Ça va pas étrange. Ah, faut faire attention, le tracker il prend pas en considération son, sa quête. Mais bon, là c'est bon. Le Aro a survécu donc ça devrait être ok. Mais faut faire quand même gaffe. Les plus 2 sont négligeables par rapport au rôle pour Baron et top 1. Mais j'ai pas vu Baron. J'ai pas vu Baron donc. Donc on voit pas pourquoi tu me dis ça. Évidemment, plus 2 plus 2 c'est moins fort qu'un baron, mais si je vois pas baron, je peux pas l'inventer. Est-ce que j'ai pas fait que des rolls depuis tout à l'heure Si non Est-ce que j'ai pas optimisé au maximum ma chance de top 1 dans cette game Quand même, si non En vrai, et. Ouais bon après je m'en m'envoque peut-être. Ça tue son hydro. Ah non mais merde, j'ai mon hara, c'est relou. <rire> Pas mal ça. C'est trois races. Hein. Après est-ce qu'on le met en 15-15 ou est-ce qu'on roll bah, Il est à 7. Je pense qu'on va le mettre en 15-15. Ah non on peut booster lui. ça Il doit y avoir un placement au petit En fait si ça tape en cleave Là il est rect Si ça tape en cleave Là Si ça tape là c'est relou En fait il faut que Le relou nous apporte de la puissance Donc c'est comme cela Si ça tape là c'est relou Mais ça prend que lui ah c'est le play je crois. C'est beau en face hein. Bon, après vache quand ça arrive à tenir, ça fait vraiment des très, très, très belles textures. Allez ah, ça. Ah, je pense qu'on perd quand même. Hein. Nice. J'avoue que c'est pas mal les petits, le petit shoot. Euh... Je pense qu'on... Ouais, on, on va quand même la perdre, ça, là, mais... Ouais, GG. Ouais, le double double cliff, c'est un peu chiant pour nous. Il y a trop de stats, en fait. Il y a des boubous, de la stats. C'est juste trop compliqué à battre. Il y a des cleaves. Un peu un board parfait, hein, pratiquement. Vous voyez, c'était sympa, Onyxia là. Hein. Comme quoi, il n'y a pas forcément besoin de prendre un bon perso il faut prendre le perso avec lequel vous avez des stratégies existantes et il faut tendre vers ces stratégies-là. Donc là, j'avais une idée de jouer avec une quête rapide à faire grâce au rip-hop. Donc j'ai pris la quête facile grâce au rip -hop. Elle m'a permis d'avoir de la tempo, donc d'être haut en PV, donc d'aller chercher des tavernes 26 sans être trop bas en PV. Et puis après, j'ai pu construire tranquillement. Mais vraiment, vous voyez, cette game, elle est... Genre, j'ai pas chaté. j'ai pas déchaté, mais... Si je dois choisir, j'ai plus déchaté que châté. Et en fait, grâce au PV grâce à la, grâce à la quête, bah, j'ai réalisé une tempo. Mais par contre, il fallait que je lis ça à de la construction, sinon ça pouvait pas. Sinon, c'était top, top 6.